dans cette présentation sur la création de sites web aujourd'hui nous continuons de parler de texte euh, on va finir aujourd'hui je pense avec le reste des fonctionnalités pour information nous nous utilisons l'outil Shita de la plateforme Budroll pour faire de la création web bon ceci dit on continue euh, à parler de notre texte Donc, on avait déjà parlé de pas mal de fonctionnalités euh, J'attire votre attention que actuellement on a un lien sur ce texte et il n'y a pas euh, une fonctionnalité euh, genre chaîne brisée pour pouvoir casser le lien. Donc ce que je vous recommande de faire si vous voulez, vous avez mis un lien sur un texte, vous ne l'avez pas fait spray, vous voulez l'enlever, copiez juste le, le, le texte et par exemple ici actuellement on est sur du H1, on va ramener juste un autre, un, un autre test titre H1 et je double-clique dessus s'il si veut bien clique dessus deux fois je sélectionne je sélectionne le, euh, le titre et je colle mon nouveau titre actuellement la couleur elle est noire je change la couleur c'est tout et du coup vous allez remarquer que je n'ai plus de lien je n'ai plus de lien dessus ok donc du coup on va on va supprimer celui-là parce que je veux un test sans lien on supprime ça bon maintenant on va parler de de, de taille de police si vous regardez euh, actuellement, sur euh, ce, ce, ce texte, vous avez vu qu'on a du heading 1. C'est ce que je vous avais dit par rapport au, aux balises. Donc, ça, c'est du H1. On sait que ce texte, c'est de la balise H1. Supposons que j'ai écrit un texte et qu'au final, je me suis dit, ah non, mais ça ne doit pas être de la balise H1, mais du H2 ou H3, etc. Je peux juste cliquer là et aller changer. Donc là, je mets du bal de la balise H2, ainsi de suite. D'accord Donc, je peux changer ça ici. Vous allez remarquer qu'en dessous, il y a pratiquement la même chose, mais neutral, H1, neutral, heading, H2, etc. etc. Pourquoi ils ont fait ça euh, Si, par exemple, euh, normalement, quand vous créez un site internet, vous voulez définir la taille de vos polices, euh, le type de police, etc. pour tout le site internet. OK Donc, pour le faire, pour le faire, c'est ici qu'il faut le faire. Je vais remettre celui-ci, dessus celui du H1, pour qu'on soit cohérent avec ce qu'on est en train de dire. Donc, je mets du H1. Donc, c'est ici qu'il faut le faire. Donc, pour le faire, hein, vous allez vous cliquez sur le A et vous allez avoir uh, cette, uh, ce menu déroulant avec les fonctionnalités. Comme vous le constatez ici, c'est marqué H1. Ça veut dire que là, on peut travailler sur la balise uh, H1, H2. On peut travailler sur la balise H2, ainsi de suite. OK Jusqu'à paragraphe. OK En bas. Et à chaque fois, vous allez remarquer que je reviens sur le H1. À chaque fois, c'est le même principe, uh, vous avez uh, une... Uh, une représentation hein, de votre police ici Et vous avez le titre de police que vous pouvez, la famille de police ou le type de police que vous pouvez changer si je veux mettre du arial euh, si je veux mettre du impact etc donc je peux changer ça ici ok euh, je vais ramener ça, je vais mettre du lato pour faire simple euh, donc je peux changer ma, euh, la famille de police euh, autre chose je peux changer aussi la taille de ma police supposons que je trouve que c'est pas très gras c'est pas très... Hein, je veux que ce soit un peu plus grand je peux l'augmenter d'accord ici c'est ce que vous me voyez en train de faire je remets comme avant je remets sur du 60 euh, donc j'ai la taille de la police sur pc et j'ai la taille de la police sur mobile ok c'est je peux je, ça me permet d'avoir deux tailles ça me permet d'avoir deux tailles différentes hein, selon que je suis sur la version mobile ou la version pc ici c'est la hauteur euh, entre les lignes par exemple là si j'ai du texte euh, je vais pour, pour vous donner un meilleur exemple. Là, ce que je vais faire, je ferme ça d'abord. Je vais ramener un texte un paragraphe comme ça. Ok, donc je mets je change la couleur éventuellement pour que tout le monde voit bien. Alors la couleur, je mets du blanc. Peut-être que ça ressortira mieux. Ok, on va dire que ça ressort mieux. Si je retourne sur mon A, ok c'est un tout, on voit pas bien. Je le mets ici. Éventuellement, je déplace ce texte. Maintenant. Si je mets sur du paragraphe, je vais modifier le texte du paragraphe. La hauteur de la ligne, qu'est-ce que ça fait C'est les interlignes en fait. Supposons par exemple que je réduis cela. Vous voyez, c'est un peu plus difficile à lire quelque part. Alors que je peux l'augmenter et on lit un peu plus. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire. Euh, ça, c'est ce qu'on peut faire quand on veut modifier les textes de tout, on va dire, de, de, de, de tout notre site web. Maintenant, il y a une autre façon de modifier les textes sans le modifier, sans modifier pour tout le site Internet. On en parlera dans une prochaine présentation. Ok. Du coup, je vous invite à, à, à nous envoyer vos questions, vos remarques, hein, si vous en avez. Et également, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, YouTube et, et LinkedIn. Et puis, pour ceux qui aimeraient créer leur site Internet, je vous invite à aller sur notre site Web, aw une fois que vous êtes dessus, scrollez jusqu'au milieu de la page à peu près, vous avez un bouton « Je commence ma formation ». Vous cliquez dessus, vous pouvez créer votre compte de, de formation gratuite. et Vous aurez des ressources, des tutos et des modèles à télécharger pour créer votre site internet. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer. On se retrouve dans une prochaine présentation. Au revoir.